Bien, on va faire une petite une petite, une petite, petite interview comme ça entre filles. Ça va Madeleine Oui, ça va et toi On est plus près que la dernière fois. Oui. Alors les pures et dures qui ont vraiment suivi TV Debout se souviennent de Madeleine. Madeleine qui est formatrice en agroécologie, qui est venue nous voir il y a pff, au moins un mois Un mois et demi je pense, un truc comme ça, ouais. Et euh, qui nous avait parlé un petit peu de ce qu'était la formation en agroécologie, ce agro euh, c'est-à-dire bah, c'est l'agronomie euh, du bon sens et de la nature, dans le sens de la nature et de la biodiversité. Waouh Bravo T'as bien retenu tout ça T'as vu je t'écoute quand tu parles C'est chouette, c'est chouette. Bah, en fait, euh, juste pour info, euh, Nuit Debout a apparemment euh, inspiré notre euh, ministre. Non, vous ne rêvez pas, hein. on parle bien de Stéphane Le Foll. Monsieur le folle, monsieur le folle, le beau Stéphane avec son beau brushing. Oh, oh. Oh. Bah. Oh non, Bref, qu'importe, il s'est inspiré de Nuit debout et il propose euh, jeudi 23 juin, la nuit de l'agroécologie. C'est à dire que ces gens nous tapent dessus pour nous voler nos idées ensuite. C'est vraiment la quintessence de, du, du capitalisme, c'est à dire on défonce un adversaire pour ensuite se servir de ses stratégies commerciales. Oh, je, je crois que Stéphane le folle lui-même n'a pas trop tapé sur euh, les mouvements sociaux. Je crois que tout le monde a, a tapé sur les mouvements sociaux, finalement. Je, et je, je vais te trouver, même si tu aimes sa mèche, je te jure, je te trouverai une image, je te l'enverrai. Alors, j'aime pas que sa mèche. Il a le mérite, non, il a le mérite d'avoir justement parlé d'agroécologie et d'avoir engagé euh, au moins la discussion là-dessus dans le contexte agricole actuel, qui est quand même à l'opposé de tout ça. Par contre, on distingue bien, nous, euh, agroécologistes euh, de, de, de longue date, l'agroécologie de Stéphane Le Foll, qui l'écrit d'ailleurs avec un tiret. Nous on l'écrit sans tirer, <rire> mais qu'importe, euh, au moins il a mis un petit pied dans la porte je dirais. Et euh, donc euh, jeudi prochain, le 23 juin, partout en France, euh, il va y avoir des soirées débat sur l'agroécologie, euh, avec ou sans tirer. Et euh, Avec ou sans Stéphane Le Foll surtout Surtout sans Stéphane, souvent sans Stéphane j'imagine. J'imagine qu'il n'a pas le don d'ubiquité. Mais euh, du coup sur Paris il n'y a pas grand chose de prévu si ce n'est un événement au ministère de l'Agriculture. Et euh, donc on va, la commission écologie de Nuit Debout euh, va organiser euh, à partir de 20h30 un débat animé autour de l'agroécologie. Alors tu nous rappelles la date C'est jeudi 23 juin à 20h30. Jeudi 23 juin, donc vous savez, c'est euh, cette nouvelle lubie qu'a eu le gouvernement. Euh, ils se sont dit non, en fait, la fête de la musique, le jour de l'été, c'est trop pratique. Il y a un match de foot, c'est chiant. Donc, on va faire la fête de la musique le 23. Donc, euh, en fait, le gouvernement veut déplacer la fête de la musique au 23. Et donc, euh, c'est ce soir-là... Où personne ne fera de la musique, puisque tout le monde l'aura fait le 21, où vous pourrez venir à place de la République pour assister à ce débat sur l'agroécologie. On pourra aussi finir le débat en fête fait, musicale, hein, parce que l'agroécologie, c'est aussi plein de joie et plein de vie, plein de culture. Il y a de la place pour tout. C'est très festif, mais de mémoire, quand même, juste pour revenir sur Le Foll, moi je me souviens d'Emmanuel de, Haas, qui, qui est un représentant de la Confédération Paysanne, qui était venu nous voir. Et tu as l'impression que Stéphane Le Foll est quelqu'un qui défend correctement les intérêts euh, écologiques aujourd'hui ah non, je, je dis juste qu'il a eu le mérite d'utiliser ce terme. Alors des fois ça nous enquiquine parce qu'on parle vraiment pas des mêmes choses puisque lui dans son agroécologie avec le tiret, les fermes de 1000 vaches sont tolérées. Euh, clairement pour moi c'est pas de l'agroécologie, il n'y a pas vraiment de place à l'écosystème dans une usine à vaches pour produire du lait, du méthane, enfin du méthane et ensuite du lait comme sous-produit. Donc, bien sûr, on ne parle pas du tout de la même agroécologie, mais il a le mérite d'avoir, encore une fois, un, pour moi, il a un peu mis un pied dans la porte. Ça, a tiquinait un petit peu la FNSEA. Enfin, au moins, ça fait débat. Okay. Ça a le mérite de faire débat. pas une sorte de greenwashing aussi qui vous handicapent, dans le sens où c'est de la désinformation sur ce qu'est l'agroécologie Alors, euh, euh, euh, au fin, est même pas, je ne sais même pas si c'est de la désinformation. Ah mais... Non, non, pas, pour moi, c'est même pas de la désinformation. C'est de la mésinformation. Il y a un flou artistique. Alors moi j'ai envie de te dire, il se trouve que nous, on a en direct des contacts de professionnels de l'agriculture qui nous contactent en disant il faut qu'on se mette à l'agroécologie. Bah, très bien, parce que nous du coup on leur parle vraiment d'écosystème, de biodiversité, de production intégrée à l'écosystème. Donc euh, on en profite, entre guillemets, on ne fait pas que en profiter, parce qu'effectivement pour beaucoup de gens, euh, l'agroécologie c'est aussi potentiellement euh, des grosses usines à vaches. Donc il faut, euh, voilà, on passe notre temps à bien distinguer euh, tout ça. Oui, ça dire à bien redéterminer les lignes et les limites du truc. Voilà. Et alors, du coup, pour info, euh, sans faire la pub de Madeleine, mais bon, on l'aime bien, euh, Madeleine, euh, Madeleine est disponible partout en France pour vous former à l'agroécologie. Madeleine, euh, on peut te contacter comment, les gens t as une page Facebook T'as un truc euh, Ouais, je suis sur Facebook, euh, à titre. C'est une, une page perso, euh, Madeleine Carlin. Il euh, n'y en a pas beaucoup, je pense. C'est ARLN. C'est n merci. Tu as 200 nouveaux amis. Non, de toute façon, ils sont 8 à nous regarder ce soir, t'inquiète pas. <rire> Euh, bah, pas que pour former à l'agroécologie mais aussi pour euh, causer d'outils euh, participatifs euh, parce que ça c'est vraiment important quand on veut produ enfin, construire des projets collectifs etc. Et donc du coup on, on essaiera de couvrir cet événement ou de faire revenir euh, soit Madeleine soit quelqu'un de la commission écologie pour nous raconter ce qui s'y est passé. Ou d'autres animateurs en agroécologie parce que j'espère je, bien être accompagné d'autres collègues animateurs en agroécologie formés chez Terre et Humanisme comme moi. On serait ravis que tu nous les envoies. Avec plaisir. Merci d'avoir été là. Ouais, plus. Bon, reste là. Je, j'arrive.